Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la gamme de bagagerie Disney de chez LaunchFly. Que vous soyez fan de Marvel, Star Wars, de Princesse Disney ou de la célèbre souris Mickey Mouse, vous trouverez forcément votre bonheur parmi la gamme de mini sac à dos, sac à main, pochettes et portefeuilles de chez LaunchFly. La qualité et l'originalité des produits sont époustouflantes. Ce sont de véritables pièces de maroquinerie en cuir vegan de qualité. Une attention particulière est portée aux détails. Les fermetures éclairs, les broderies, la doublure intérieure, les lanières, les porte clés et autres accessoires. Les designs sont vraiment uniques et adaptés à chaque personnage ou film. Vous pouvez également retrouver d'autres univers que celui de Disney, DC Comics, Ghostbusters, Harry Potter et bien d'autres. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site Millie Hobbies pour découvrir nos offres. Notez que les produits Launchfly sont produits en quantité limitée et que les collections évoluent sans cesse. Donc ne tardez pas à commander celui ou ceux qui vous intéressent. A bientôt chez Mille Hobbies